Euh, T'as des nouvelles de tes amis, là, euh, les amateurs de chocolat blanc, de chocolat au lait, de chocolat aux noisettes et au euh, chocolat noir là Parce que je me suis dit, avec la crise de Covid, tous ces intellectuels, là, ils ont plein de trucs à raconter, sûrement. Eh bien, ça les fait changer un peu d'avis. Ah bon Ceux que j'appelais les amateurs de chocolat blanc, tu te souviens C'est ceux qui pensaient que comme on a pu faire du chocolat sans cacao, on pourrait faire de l'énergie sans carbone. Et puis ils misaient sur l'innovation technologique pour trouver une solution à la crise euh, climatique. Ouais, je me souviens, ils étaient vachement optimistes. Bah, avec euh, le Covid, ils ont perdu un peu de leur optimisme. Ah bon Ah oh bah zut alors Moi j'aimais bien euh, l'idée qu'il y ait des experts qui s'occupent de nous pour nous trouver des solutions. Ces technophiles, ils sont très attachés aux idéaux de, de la démocratie et de la liberté. Et ils ont peur que les mesures de restriction qu'on a mises en place pour enrayer l'épidémie de Covid, ça donne des idées à des partis qui seraient à la fois autoritaires mais qui arriverait à séduire une partie de l'électorat écologiste euh, au, au nom des, de l'urgence climatique. Ils ont peur d'une coalition euh, verte et brune. Alors ils préconisent quoi Ce qu'ils demandent surtout, c'est de la liberté. Pour concevoir les solutions de demain, mais sans état d'urgence. Mais ils sont conscients que ça va être difficile. Et c'est plus facile pour le chocolat au lait ah, tu veux parler des promoteurs de la transition. Ceux qui euh, pensaient qu'en euh, réunissant producteurs et consommateurs, on pourrait se mettre d'accord sur des bonnes pratiques pour euh, préserver les limites de la planète, quitte à ce qu'on fasse appel à l'État ou l'Europe pour euh, réguler, arbitrer dans les situations un peu difficiles. Avec des conflits pour que ce soit un peu croustillant. Il bah, faut avouer que cela, on ne les entend plus beaucoup. Ça, ça doit plaire aux amateurs de chocolat noir. Ah, tu te souviens, alors eux, ils sont contre l'économie capitaliste et ils promeuvent davantage un système plus coopératif et relocalisé. Je me souviens, ils étaient pour la décroissance. Oui, au, au moins énergétique. Alors avant le Covid, les propositions dans ce groupe, c'était de privilégier des modes de vie sobres et d'organiser... Euh, la destruction systématique des surplus pour limiter l'accumulation. Et la destruction se ferait à l'occasion, euh, bah, par exemple, de, de grandes fêtes. Ah tiens, je les imaginais plus austères. Il y a un esprit euh, de carnaval dans le chocolat noir. Et alors, avec le Covid Alors pour eux, le Covid a mis en évidence l'importance des gens qui s'occupent des autres, dans la société et dans les familles. Et l'idée, c'est de refonder l'économie en mettant au cœur ces fonctions-là. Et comment, euh, dans la société qu'ils imaginent, euh, on démontre qu'on apporte quelque chose au collectif L'enjeu, c'est rien de moins que de redéfinir la propriété, la liberté et même la souveraineté. Et, et c'est quoi qui, qui leur a donné euh, cette idée, euh, avec le Covid, là, de ce grand carnaval C'est les masques